Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes. J'espère que vous allez bien. Mamadi Dumbuya et son CNRD. Dos au mur. Vous avez vu, ils viennent de libérer les Fonikimangé. Vous avez tous vu, ils viennent de libérer les Fonikimangé. Pourtant, la Cour suprême disait qu'ils allaient se prononcer le 14. Moi, je vous ai dit, c'est chaud, t'es Le CNRD a peur aujourd'hui. Ils ont compris que le peuple... Je vous ai dit, les acteurs politiques, le fer est chaud actuellement. Il faut taper sur ces gens-là. Il faut taper sur ces gens-là. Hey, les militaires-là ne négocient rien du tout. Si Mamadi veut, il n'est qu'à rester au palais là-bas. Vous avez tous compris maintenant, les militaires. C'est le bon moment. Le peuple est avec vous. On ne veut plus de ce bandit-là. Je vous ai dit, tant qu'on met la pression sur ces bandits-là, on les affaiblit. c'est, il ne peut pas. Ils ont échoué sur tous les plans. Vous avez compris. Non, justice, oui, la justice, justice. Ils n'ont pas libéré la Fonikemangé. dit au Korea-Sindé. Hier, ils sont partis pour voir les prisonniers. Voilà, on veut que vous laissez la politique se rentrer. Sa sortie. Ils ont dit aux imams là, arrêtez. il faut arrêter de faire prier les gens à la grande mosquée. L'archevêque, arrêtez de faire prier les gens à l'église. Non, chapeau FNDC. Eux-mêmes, ils ont compris. Comment vous allez nous dire, nous, d'arrêter notre métier Vous avez vu aujourd'hui, non eh hey, Mamadi dit il peut rien. Il ne faut qu'effrayer les gens. Le mouvement où il y a l'UFDGA, RPG Arc-en-Ciel, UFR, tout le monde est opposé à vous. Des bandits réunis comme ça. Vous pensez que vous pouvez manipuler ce peuple, nous prendre en otage. Ça, c'est déjà fini. L'affaire là, on attend seulement la fin du film. Nous, on vous avait dit ici, vous allez finir entre vous là-bas. Entre vous les militaires, la situation est comment aujourd'hui Regardez-moi des bandits comme ça. Demandez Regardez le petit maudit là. Lui, il pense que... Il est en à qui. il est en Attendez, je vais vous montrer le petit bête là. Kobasi. Hein Dimato, il t'a donc à Toi, c'est... Tu sacrifies. Attendez, il ne faut même pas que je vais montrer le. Regardez, lui. Le garde corps de Dumbuya. Partagez. Et à mon Hein Et à mon Marcel Et à Dougoula. Le voici ici. Le Dougoula. Et à Dougoula. Il fait comprendre. Autant Dougoula. Autant Renaoui était Farafe Dumbuya. Autant Fissur Lombali. Alliana Mindeto. Et à et en tout goulat, et en berra force spéciale, et place la kidal ne. en tout goulanara naki, Imato, mato, et ben naki, et c'est fini pour toi, c'est fini pour toi, autant tout goulanere, et ben ramenani raiki, et en berra menira, et fin cartoon, si et sera berra dima farafara, et en là, naki, armé nakinara. A de... Cette personne, un salaud comme ça, la police est là-bas pour sécuriser. La police n'est pas tiré. Il en Dougoula. Il salaud comme ça Il est en Dougoula. est là-bas pour sécuriser. La police n'est pas tirée. Dougoula. Il en une... Il, de... Il en Ici Dougoula! Maman dit que a fait. Policier Yati et Namadi a dit en fait. Amato. Il va comme même force, sp force spéciale a été créée pour aller lutter contre les terroristes. Il est en Dougoula. Il fait un carte tongo. Il s'est dit Mabou. Mais Walloy, il regrettait Mane. Il regrettait Mane. Il est Dougoula. Amato de Un vrai Dougoula. Un vrai Dougoula. Comment toi tu peux prendre les armes, aller tirer sur les gens Tellement que tu es bête. Oh, birina, mamadis, dumbuya, oh, ah, regardez aujourd'hui. Il vous donne des primes élevées pour qu'on se gagne. des Tellement que vous êtes bête aujourd'hui. Mamadi sait que c'est fini pour lui. Il ne peut rien faire pour ce pays-là encore. C'est fini. Les gens souffrent. Vous avez dit Mamadi Doumbouya, c'est qui Mamadi Doumbouya? Moutan, Moutan Falane Obé, c'est qui Mamadi Doumbouya? Bandinara, Anoraklain, tous les soldats patriotes, désolidarisez vous, restez du côté du peuple. Moutan, le moment qu'on attendait, c'est ce qui est arrivé maintenant. Vous avez vu ce silence, tellement que l'événement ça les dépasse eh Oui, oui, oui, la Cour suprême doit se prononcer sur le plan que mangé. Et t'es t'es Et bada s'y gade. Fou Eh, kemangé iraminito. Eh, Dieu mou Sauf la force. Comme l'a dit, eh, eh, Tumba C'est la force qui arrête la force. C'est la force qui arrête la force. Mbarafalao be, Anasi Sao, eh, Ongara Baiki, mama di mouna kolo. Mama di kolo. Mama n'a kolo, asembe nan Mamadi l'a dit devant Alain Foucault. Il dit s'il a peur de quelque chose, qu'il a peur de la révolte populaire. Awa ah, mamadi, Il m'a fera ordre. Il m'a hein? dit qu'il loi. dit Hein? Mamadi, dit, le que tu m'as même les petits là, le, le petit là peut changer du jour au lendemain. Toi tu as changé contre le président Alpha Qui ne va pas changer contre toi Toi tu as changé du jour au lendemain contre le président Alpha Même le petit là, Bassi là, le petit Sila là, là, il peut changer contre toi. Le petit qui est là, là il peut changer contre toi. Donc on m'a dit, Wallah, tu n'es pas en sécurité. Et tu ne seras jamais en sécurité. Djamfa il a Djamfa Toi tu viens, au lieu d'appeler les leaders, les vrais leaders. Au lieu d'être d'accord, si les jeunes ont dansé sur l'axe, c'est à cause de, de, de, de leur leader que tu as libéré. Toi, tu viens, tu mets Fonikemanga en prison. Tu prends tous ces gens, tu les mets en prison. Les soldats, les, tu les humilies, tu les fais sortir. Pays le la nuit, Mouna. Toi, tu crois à quoi Tu pensais que si tu faisais, tu tapais sur l'UFDG, que nous, on allait applaudir. Et là-bas, c'est là-bas que tu as tapé pour toi. On m'a dit, encore a le fief du RPG, a qui fait. Tant que nous nous sommes là, tant que nous on communique, vous avez vu, vous avez vu vraiment la différence maintenant. Vous avez cru que c'était les médias ou vos, vos blogueurs, pas mendiant là. Ils ont pu changer quoi? Bi, vous avez vu Kanka. Ce n'est que le début seulement. Maman dit. Je t'ai dit le rideau du mensonge. Oh, c'est le coup d'état du président Fakonde. Oh, Mamadi a sauvé le président Fakonde. Si S'il ne faisait pas le coup d'État le dimanche, tel allait faire ça. Nafilou, via for la lou. Djamfantelou, ka via Qu'on a le président Fakonde, la coup d'état. Docteur Daniel Treda Ketan, Nafilou, Sotilalou. La vérité est en train de triompher. Attendez, je vais bloquer. Bon, non, attendez. Le maudit, pas tout quoi là. Toi, tu es banni sur cette page. Maudit. Voici des gens comme ça, on les donne 500 000 pour venir parler. Depuis, le, depuis ces bandits-là sont venus, qu'est-ce qu'ils ont changé Hein Aujourd'hui, nous, c'est la partie-là qu'on voulait. La partie-là. Et, à Tomara Diaboutou. Vous n'avez pas dit que justice. Pourquoi vous avez libéré la Fonikemangue? <rire> Il n'y a même pas eu de jugement sans condition. <rire> voilà, j'aime trop ce ce ce que quoi. ce que kunduno. Voici ce que ce que Les otages du FNDC, Ibrahim Diallo Adjas vient d'être voilà, Fonikemangue, Ibrahim Diallo vient d'être relâché sans condition. Pâleur, ravisseur, FN. CNRD. Hey. Moi, je vous ai dit, les gens-là, la seule solution, c'est la pression. Walloy. On laisse ces gens-là, ils ne vont pas organiser des élections. Bandit d'oro, c'est mon langue. Hey. Drogmat. Drogmatier, d'oro. Ils n'ont rien foutu pour l'armée guinéenne. Bandit est un peu de en otage. Mais je ne faut être Et combien de temps on a parlé ici On vous a parlé ici. Autant Vous vous pensez que les gens ont peur de vous On vous a parlé ici. C'est pas la durée de la transition qui est le problème. Vous avez mentir sur les gens, organiser des élections et foutre le camp. Omouna regardez la situation du pays. Ceux vous avez accusé que nos nos malheurs, c'est eux. Ils ont volé, ils ont fait ça. Nous, on préfère les voleurs là. Les gens doivent vous appeler voleurs là. On préfère. Parce que grâce aux voleurs, les, la Guinée mangeait. Grâce aux voleurs là, les, les conditions de vie des Guinéens étaient meilleures. Mais depuis que vous, vous qui ne volez pas, là, 14 000 personnes à la retraite, les PME aux arrêts, les boursiers à l'étranger, aujourd'hui même ils ont arrêté des boursiers eh, en Russie. Bande de vauriens que vous êtes. Pendant ce temps, Amara s'achète des maisons des millions. mamadi dit, Dumbuya, construit pour toute sa famille. Les membres du CNRD, ils sont en train de construire des humains partout. Ils votent des budgets parce qu'il n'y a pas de règlement. Parce que c'est des blacros qui dirigent. L'administration, La rien n'existe. C'est du laisser aller. Qu'a-t-il fallu y en <rire> Alpha Sano, <ça, nous. rire> les blogueurs du CNRD, ils sont, ils sont calmes ce soir-là. Hey, nous, on les a dit wallah <rire> Alpha, président Alpha Kanama, wallah, nous, ce pas notre problème. Nous, ce qu'on dit, Dumbuya, il va te aller. Foy, t'as ça. Foi t'as ça. Hein <rire> Hein Toi, tu dis qu'il a mis l'argent au compte de sa, de sa femme. Sa fille, sa fille Diaba, actuellement, il a mis beaucoup d'argent à son compte en Suisse. Un voleur, quand tu viens voler l'argent, la présence, tu n'as même pas présenté ça au peuple de Guinée. Après, tu parles de justice, attraper les gens humiliés. Je te dis, c'est la force seulement qui te permet de faire la bêtise. Et cette force-là, c'est déjà fini, Mamadi. Cette force-là est déjà finie. Après la population, Franda, Takéfana. Et les meilleurs vont être du côté du peuple. Parce que c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui vote. C'est la majorité du peuple qui, qui, qui doit élire le président. Ce n'est pas vous. Venez dans l'arrogance comme ça. là. Hein? Euh, Est-ce qu'ils peuvent parler Est-ce que ces bloqueurs, Ils vont du corps aujourd'hui. Ils ont vu les images. Qu'est-ce qu'on va cacher On a vu des gens venir en civil pour tirer sur la population flagrante j'ai jamais vu bouya foi te mon fasori chaverezon ko sera kata la wallah sera kata la kola sera katala, la veo sera katala. coup d'état que toi là la veo sera kata un bandit comme ça là l'arrogance arro, l'arrogance on dirait les y quoi. Les on a yon tekwa les sekou ba sont passés ici tu n'es pas mieux que je n'ai assez que de... ba les dadis sont passés tu n'es pas mieux que dadis. Sadiba que tu viens de mettre à la poubelle Ni Sadiba ou C'est-à-dire dans la vie, tu es mieux que quelqu'un. Il vient s'associer avec toi. Il te dit faisons ça. Toi, tu te mets derrière lui. Ni moufouillate. Sadiba là C'est ce qui les rattrape. Les officiers, les officiers qu'on a mis à la retraite, les colonels là. Allah m'a les cacains. Maman dit en train de vous maltraiter aujourd'hui. Comment il a la grade timini Tes grades dépassent pour quelqu'un. Lui vient te dire on va faire quelque chose Pourquoi toi tu n'es pas devant C'est lui qui est devant C'est là-bas d'abord vous avez montré que vous, vous ne valez rien Et vous êtes resté dans cette peur Vous vous dépassiez Maman dit en grade En expérience Vous faites quelque chose et vous vous laissez faire à Maman dit il vous a maté Il ne vous a pas encore maté Sadiba toi Tu as les gens de Samoria Les gens de Soronconi. Vous avez tous ces gens Il y a Bata lui, il vient, il dessous ça parce qu'il a peur. Et vous êtes là. Même on ne tire même pas dans les camps. Vous avez peur. Force spéciale qui est 500 personnes. Vous, vous avez toute l'armée. 16 000 personnes. Au lieu de dire non, on ne veut pas. Vous avez peur. On dirait qu'on dirait on Demselo. Dirait Comment vous pouvez, comment vous pouvez, hein? Vous pouvez, ça dit, toi tu es colonel, toi tu es général, un légionnaire vient, il veut faire coup d'état, même si tu es dans l'esprit là. Toi c'est d'être devant. Déjà, tu le dépasses, l'armée c'est ça. Vous avez les grades. Et le respect, c'est à partir de ça. Des bambins viennent s'imposer devant vous. Et vous faites allégeance. Eh bien, le bambin a raison. De vous maltraiter comme ça. Moi, vous avez, vous avez suivi ma vidéo hier. Moi, je vous avais dit que rien ne va au camp. Je vous avais dit hier, le type est venu faire passation. <rire> ça Sadiba, vraiment, on te comprend. Il était Namourie là aujourd'hui. est en train de se débrouiller avec une Marocaine au Maroc là-bas. <rire> L'argent qu'il a volé. Une Marocaine en train de bouffer notre argent au Maroc là-bas. Fils de Lombali. Elle est chef d'état-major pendant 8 ans. Chef d'état-major adjoint pendant 3 ans. Quand je disais, une petite Marocaine a dit grand blanc genoux là. Eh, n'a pas dit, il n'y a pas d'argent. Allez, il Elle est grande, petite Marocaine. Ah, oui.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 mais comme Alouko, co, Konor, Ali Ole Labé, Awalbe, Bena. <rire> Alta du présente. déjà, l'Oni Oboro, monument Lui Oboro, où sera la colle là Hein Qui a imposé ces bambins là. Toi, tu n'as rien à dire. Ali là? Eh Tu sais comment Dumbuya est venu Celui qui a imposé Dumbuya, c'est lui qui est le ministre de la Défense. Donc, qu'est-ce que tu as à dire Vous n'avez rien à dire Personne n'a imposé Dumbuya. Donc, ils, ont ils ont trompé tout le monde. Ils ont trompé tout le monde. Voilà, la peur de Dumbuya, c'est clair maintenant pour tout le monde, comme l'eau de roche. C'est clair pour tout le monde. Vous savez, au début, on peut tromper. Chaque camarade, Saliba, il, a arrêté bah, il est arrêté, il n'est pas arrêté, bah. nous maintenant, ça ne nous regarde pas. Et toi, tu as tous ces contingents derrière toi. Dumbuya a pris son petit contingent pour faire le coup d'État. Vous, vous avez soutenu. Vous êtes resté bouche bée. Ah ouais, Dumbuya aussi profite de son petit groupe pour casser le grand groupe. C'est ce qu'il est en train de faire. Il fait des décrets. Il dissout-elle, il dissout-elle. Vous trouvez ça logique dans un pays Vous trouvez ça normal Juste pour son intérêt personnel. Mamadi vient, il fait des décrets. L'armée, ça ne remue même pas. Dans les camps, ça ne remue même pas. Tous des peureux. Tous des peureux. Si moi j'étais dans l'armée, Al-Kiyama est entré au Fala, Il est sorti de la Mais au moins, les gens se rendent compte, pour dire, « Ah non, je ne suis pas là. »« Je ne suis pas là. »« Je ne suis comme comme ce que nous sommes en train de faire. On, a, on nous a menacé, gâter deux de mes voitures, payer quelqu'un ici, à, à Damaro, rabaisser. Moi, rabaisser Damaro, je, je, je, je, je suis aux États-Unis avec les papiers, je travaille. Allez, moi, me rabaisser là, allez, c'est le feignant que vous allez rabaisser. C'est le feignant, que, celui qui ne fout rien là, celui qui attend pour les autres là. C'est lui, vous allez rabaisser, pas moi, Damaro. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas. Vous connaissez les blogueurs. Les blogueurs qui travaillent, les blogueurs qui ne travaillent pas. Vous connaissez les finiens aussi. Celui dont vous pouvez mettre euh, dans votre paquet. Vous avez compris, vous avez tout fait. Allah menace ta maslana. Allah warite Fouille. Donc, euh, demain, le combat continue. Le combat continue. On est ensemble. Morike Yakuzu. Zoukou Sano, merci à vous. Mamadou Keba Diawara. <coughs> non, ils ne peuvent rien. Par la grâce d'Allah. Amadouba, merci. Vive le Fama. Voilà. Lamzi Komara, merci à vous. Amadouba, merci. Vive tous les leaders. Et puis, j'avais oublié une chose. Je vous avais dit. Hein. Le seul leader qui était déterminé, cette fois-ci, c'était seule dalle. Sidiya n'a pas fait de communi communication des déclarations, nos leaders ne l'ont pas fait. Il faut reconnaître ce mérite. Oui, et là c'est le d'aller Cette fois-ci, allez-y sur la page de tout le monde. C'est le seul qui a fait la déclaration parmi les leaders. Et on lui dit chapeau. On lui dit chapeau. Merci aussi à Cancan, nos militants. Mais, la vraie danse c'est demain. Maintenant, on ne va plus croiser nos bras et ces bandits là continuent à nous faire du mal. Au Ténakela. Ça c'est fini. Voilà. Donc, D'ailleurs même c'est mon beau. Mon beau c'est le d'aller. On Merci. Un homme là, pour qu'on te respecte, tu dois t'imposer. C'est ça. Un leader, pour qu'on te respecte, tu dois t'imposer. Et quand on a dit à faire le coup d'état, c'est sur l'axe qu'il allait danser. L'axe, c'est le fief de l'UFDG. Il a compté sur toi au début. Mais comme c'est un malhonnête, il pense que non, tu es un chiffon. Et c'est maintenant que toi, il faut lui montrer. C'est ton appel qui a permis aujourd'hui que les fourniquemangues ont été libérés. Et là, c'est Ton appel. Ils ont vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Actuellement, ils ont peur. Tous les diplomates sont en train de taper sur eux. Parce que c'est flagrant. Le garde-corps ne va pas se lever. Aller comme ça, sans l'ordre de son patron. Personne. L'armée, c'est le respect. C'est l'ordre qui est dans l'armée. Donc, le garde de corps de Mamadi ne va pas se lever, aller tirer jusqu'à il y a eu sept morts, beaucoup de blessés. Donc, c'est pour vous dire que tu es important. Voilà. Donc, quand c'est le cas, je vais vous Mamadi là. c'est le cas. La Guinée est là. Je vais vous dire que Mamadi sous côté, Même si c'est le présent de la Guinée, c'est mieux que Mamadi Dumbuya. Non, c'est faut Ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Tant que du du on doit prier qu'Allah nous donne un président qui peut unir les Guinéens, qui peut faire le bonheur de la Guinée. Mais l'affaire d'ethnies, on est Peul, on est Soussou, on est Malinke ou quoi? Non, on doit prier qu'Allah nous donne un président qui peut rassembler les Guinéens, qui peut faire le bonheur de la Guinée. C'est dans ça qu'on a notre intérêt. Parce que le prix du pain, il n'y a pas le prix du pain pour le peuple ni pour le malinqué. Le transport pour aller à Zéro c'est ce n'est pas parce que tu es forestier que tu vas payer moins cher. Non. C'est tout le monde qui paye cash. Dans l'armée aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train d'éliminer. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que au gens Sous-côté. Aujourd'hui, ils sont paniqués à le à ils ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Donc je vais vous laisser. Voilà. Donc euh, on se reprend demain. Donc, les le petits communicants du CNRD, moi je vous ai dit, oh, ko, vidéo contre Mamadi. Je peux faire 10 vidéos par jour. Et j'ai déjà mes 250 dollars dans mon Uba aujourd'hui. Donc, à fond, vous allez toujours vous fatiguer. a dit, n'y a le combat là, nous on ne peut pas arrêter. Vous voyez, je suis, à, je suis dans mon ouba comme ça. Moi j'ai fini de faire mes 250, je vais pour dormir. Mais j'ai fait combien de vidéos aujourd'hui Kafalou Yené, vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous ne pouvez pas nous faire taire.